Ce qui m'intéressait avec euh, la ligne, c'est que... Euh, on, donc on est dans un village qui se réveille un matin, il y a une ligne blanche qui a été tracée. On est dans le cadre d'une partition qui existe au niveau national, mais ce village qui était un peu à l'écart se sentait préservé parce qu'il y avait un, un vivre-ensemble qui permettait de maintenir cette unité, cette unité du village. Et à partir du moment où il y a une ligne qui est tracée, même si elle n'est pas contraignante, même si c'est qu'un trait de nature, ça va obliger chacun à se situer par rapport à cette ligne. Et qui dit ligne dit qu'il y a des gens qui sont d'un côté, puis de l'autre, et celui qui n'est pas du même côté devient l'autre avec un A majuscule. Et la frontière est très faible entre être l'autre et devenir l'ennemi. Et très vite, ce qui n'est qu'un trait de nature au départ va amener une véritable fracture. Moi je viens de la ville, j'ai toujours vécu en appartement, et c'est un petit peu le hasard si euh, les trois romans sont ancrés dans la ruralité. Puisque le premier, Les mal aimé. je me suis intéressé à un bagne pour enfants et adolescents, qui, est, qui était situé à Vaillockès, à côté de Montpellier. Donc, tout naturellement, l'intrigue se déroule dans ce village. Dans le second, euh, Effacer les hommes, euh, ça démarre avec les premiers congés payés, les premières vacances et le personnage, euh, un des personnages principaux qui, qui est victoire. Elle part pour ses premiers jours quand j'ai payé. J'avais besoin d'un barrage vidange, j'avais besoin de vignes et j'avais besoin d'un lieu qui pourrait être des, des éléments de vacances. Donc quand j'ai cherché sur une carte où ça pouvait se situer, ben j'ai atterri en Aveyron. Et dans le troisième, je ne voulais pas que ça se passe en ville parce que, que si on dit en ville, voilà, les gens ne se connaissent pas forcément. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est de, de vraiment d'être carrément dans, dans l'expérience scientifique, c'est-à-dire on trace une ligne et on regarde quels sont les comportements derrière. Si c'est en ville, euh, on va trouver un tas de facteurs explicatifs, alors que moi je voulais montrer que euh, c'est chaque personnage qui va intégrer cette ligne, qui va euh, relire la réalité, décoder cette réalité et qui va du coup se l'approprier pour, pour en faire euh, ce qu'elle devient par la suite. Alors moi, déjà, j'aime beaucoup travailler sur les moments d'équilibre et la rupture de l'équilibre. Ça Dans tous mes romans, c'est le moment où on s'aperçoit que tous les éléments de rupture sont en nous. Il y a des jalousies, il y a des choses qui sont mal vécues, il y a des reproches qu'on peut adresser aux uns et aux autres. Et tant, qu vit, tant que l'équilibre est maintenu, tout ça, tient. c'est le vivre ensemble. Et à partir du moment où on enlève un élément et que l'équilibre est rompu, ça va permettre à... À tout, à tout le monde d'exprimer ce qu'il peut ressentir et derrière tout cela j'avais envie aussi de décortiquer au travers de ces deux familles au travers de ces quatre personnages qui qui l'intègre mais aussi les mécanismes du populisme en fait le populisme euh, déclare vouloir suivre et mener et en fait euh, c'est ça c'est souffler un tout petit peu sur les bras c'est flatter euh, euh, Flatter les, euh, les aigreurs, c'est désigner un ennemi commun, c'est couper des élites, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on va laisser les choses pourrir ou on va laisser les choses euh, faire leur chemin dans la conscience de chacun euh, en soufflant sur les braises pour qu'après pouvoir dire Ah, vous voulez une rupture, vous voulez un mur, on va vous l'amener avec un simulacre démocratique. Alors moi j'ai un processus d'écriture, je pense qu'il y en a plein d'autres qui l'ont, hein. mais moi ce que j'aime bien c'est identifier des narrateurs et me glisser dans la peau du narrateur, ou des narrateurs. Donc en fait quand mon héros a 13 ans, ben, j'ai 13 ans, quand il en a 50 j'en ai 50, quand c'est un homme je suis, une... je suis un homme, quand c'est une femme je suis une femme, donc en fait j'écris de la même manière euh, que j'écrive pour la jeunesse ou pour les adultes. Grande question, parce que si on m'avait demandé avant de quitter l'enseignement, euh, si je comptais un jour devenir auteur j'aurais certainement dit non, euh, ça a été un petit peu le hasard, la rencontre avec l'écriture, puisque j'ai mis par écrit le récit de l'exode de ma grand-mère en mai 40. C'était juste pour euh, dessiner à ma famille. Et puis en écrivant ce texte-là, je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Et j'ai pas cessé depuis.